soyez un passionné de comics de la première heure, ou que vous ayez un peu suivi les actus cinéma de ces dernières années, vous avez forcément entendu parler de mutants. Certains sont nés comme ça par le hasard de la génétique, d'autres ont muté suite à des accidents. Il n'empêche que sur le plan scientifique, on n'a pas vraiment identifié le gène pour devenir subitement tout vert et tout bodybuildé. En fait, le super-héros le plus crédible dans la catégorie « j'ai récupéré des super-pouvoirs farfelus », c'est Spider-Man le gars qui récupère des super-pouvoirs d'araignée après s'être fait piquer par une araignée radioactive. Parce que dans la vraie vie, nous avons tous un super-pouvoir récupéré de façon inattendue. Et quand je dis nous, je ne parle pas que des humains mais de l'ensemble des mammifères. Car ce super-pouvoir, c'est la viviparité. Autrement dit, la capacité d'assurer le développement d'un embryon à l'intérieur du corps de la mère en lui apportant ce dont il a besoin. Contrairement aux capacités de Spider-Man, la viviparité ne nous a pas été transmise par une araignée, mais par un virus. Nous avons récupéré un de ses gènes et donc un de ses pouvoirs, permettre la fusion de cellules. Mais comment avons-nous récupéré ce gène de virus Pour être honnête, nous n'avons pas fait grand-chose. C'est le virus en question qui s'est occupé de tout. Il s'agit d'un rétrovirus, c'est-à-dire d'un cousin du virus du sida. Ces virus possèdent leur propre information génétique, écrite dans un langage qui ressemble beaucoup à celui de l'ADN. Une fois entrés dans nos cellules, ils deviennent capables de recopier leur génome sous forme d'ADN, puis de couper le génome de la cellule infectée pour intégrer le leur au milieu. Quelle que soit la façon dont évolue la lutte entre le virus et la cellule infectée, une fois que le génome viral est inséré dans le génome cellulaire, il y reste Certains de ces génomes viraux s'insèrent dans des cellules reproductrices et sont donc transmis à la descendance de l'individu infecté. On parle alors de rétrovirus endogènes. Si bien qu'aujourd'hui, des restes de rétrovirus constituent 8% du génome humain. Or, un rétrovirus endogène humain est encore en suffisamment bon état pour permettre la production de la protéine qui lui rendait accessible les forteresses que sont nos cellules. Car nos cellules sont de petits châteaux forts dont l'entrée est très bien contrôlée. A défaut de hautes murailles, elles sont protégées par une couche de gras, autrement dit de lipides, qu'on appelle la membrane plasmique. Celle-ci contient des serrures microscopiques qui peuvent libérer l'accès à l'intérieur de la cellule. Les rétrovirus, eux aussi, sont entourés par une couche de gras, qui ressemble beaucoup à celle de nos cellules et qu'on appelle l'enveloppe virale. Cette enveloppe est la première chose qui arrive au contact de nos cellules et elle contient des clés microscopiques. Quand un rétrovirus se trouve à côté d'une cellule dont la serrure correspond à sa clé, il provoque un phénomène remarquable. La couche de gras entourant le virus fusionne avec celle entourant la cellule. Le virus peut ainsi passer cette muraille protectrice. C'est cette fameuse clé d'un rétrovirus qui est encore fabriquée aujourd'hui dans notre organisme. Et dans un seul endroit, le placenta c'est-à-dire l'organe qui sert d'intermédiaire entre la mère et l'embryon pendant la grossesse et plus particulièrement dans une partie du placenta humain produite par le fœtus et portant le doux nom de syncytiotrophoblast Le syncytiotrophoblast permet l'adhésion de l'embryon à l'utérus et est essentiel aux échanges gazeux, nutritifs et sanguins entre la mère et le fœtus Bref, il est impliqué dans les mécanismes clés de la viviparité Or ce tissu est formé par la fusion de nombreuses cellules entre elles grâce à la clé que nous a un virus Celle-ci permet aujourd'hui la fusion des membranes cellulaires entre elles tout comme elle permettait leur fusion avec les enveloppes virales. Cette protéine originellement virale a été baptisée syncytine, un syncytium étant un tissu formé par la fusion de plusieurs cellules. Le placenta est loin d'être une spécialité humaine puisque tous les mammifères en produisent. Et des syncytines ont été identifiées chez différents mammifères, les primates, les rongeurs, les lapins, les ruminants et même les marsupiaux qui ont pourtant un placenta peu développé. Bref, dès qu'on cherche des syncytines chez un mammifère, on en trouve. Et à chaque fois, ces protéines d'origine virale jouent un rôle fondamental dans la formation du placenta. Ces syncytines varient d'un groupe de mammifères à l'autre, ce qui est plutôt surprenant du point de vue évolutif. En effet, si les syncytines sont essentielles à la viviparité, on devrait au moins en retrouver une commune à tous les mammifères celle apparue chez notre ancêtre commun, le premier vivipare. Les scientifiques sont actuellement à sa recherche. En fait, ils pensent que cette première syncytine nous a permis de récupérer un autre pouvoir des rétrovirus, essentiel à l'apparition de la viviparité. Limiter l'efficacité du système immunitaire. Car un embryon, c'est avant tout un organisme différent de ses parents, et notamment de sa mère. Le système immunitaire maternel devrait donc lutter contre ce corps étranger. Ce qui n'est pas le cas. Les syncytines qui ont déjà été identifiées sont plus récentes, mais elles permettent également d'éviter une activité du système immunitaire maternel contre le fœtus. Apparues après la séparation des différents types de mammifères, elles expliquent en partie les différences de structure de placenta selon les espèces. Alors Ça fait quoi d'être un super-héros Faire tenir cette histoire dans une vidéo courte aura été un combat intense et acharné. À vous de me dire si je l'ai gagné. Je remercie en tout cas les personnes qui m'ont aidé à finaliser ce script, et notamment les autres biologistes de la plateforme Vidéosciences. J'imagine que vous devez avoir pas mal de questions, alors posez-les moi et j'y répondrai dans une prochaine vidéo